Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Railway Empire. On continue dans la Californie avec les chercheurs d'or. Qui d'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas regardé cette unité toujours bien rentable. ouais. Celle-là aussi. Celle-là, elles sont bien rentables aussi. On va doubler, dupliquer un peu. Euh, on a énormément de sous, on manque de matériaux fonctionnels sur cette ligne là, et bien je j'ai placé, on a une tour d'assemblage ici, j'en ai une ici, ça va, dans le dernier épisode on avait connecté San Diego et Body, il ouais, que la voie soit dégagée, tout est normal. On va voir si ça nous permet de bien monter San Diego. C'est pour San Diego plus que pour Body, Puisque elle Body a déjà un une... une influence en viande suffisante. Maintenant il faudrait du euh, sucre qu'on trouve ici. Et en fait, ça me demande pas beaucoup d'efforts de venir me connecter à la route. Il y a une section qui sert à rien là. Hop. Donc Hop. finalement on va avoir pas mal de monde sur cette axe. Voilà, on va s'assurer que les signaux imposent toujours le même sens. On va demander aux gens... Je viens de me rendre compte que j'ai fait une belle bêtise. Non, bon. On va... On va être généreux. On va leur accorder une voix chacun. J'ai construit il y a très longtemps la route vers le sucre pour Los Angeles et je n'ai jamais utilisé. C'est ça mon oublie. Euh, finalement elle vient se jeter. Ah non, elle a sa voix propre. Ok. Go Swelling, Slark Province, Los Angeles. Roule ma poule Ok, c'est parti. J'ai mis les signaux ici, non euh, quitte à ce qu'ils aient leur voie chacun. J'ai une voix qui ne sert pas ici. C'est pas lourd. J'ai envie de dupliquer la fin. Ça va être un peu compliqué. Mais je pense que ce serait pas mal. Comment on duplique la fin On va un truc comme ça. Après on fait un double échange. Hop. Les signaux sont restés jusque là. Je crois que c'est bon. Donc le sucre il fonctionne en voie propre. C'est parti lui aussi euh, non lui pas puisqu'il rejoint par là il n'a pas la priorité sur les autres euh. ah, il faut qu'il attende qu'un train se stocke ici pour pouvoir se laisser par là ok euh, roule donc par là ou là ces wagons l'ont rejoint rapidement. Pour l'instant, tout le monde roule par là et j'en ai que 3. C'est raisonnable. Je peux aussi dire Los Angeles Body. Lorsque tu arrives à Los Angeles, tu utilises la voie 3. Et du coup, c'est ça la voie 3. Maintenant, ouais. ah il y en a deux deux plus équilibré euh, combien j'en ai qui font los angeles body body los angeles ah j'en ai deux avec pas avec le même nom ok euh... si los angeles grandit elle pourrait à ah, largeur des voies et ceci elle pourrait grandir. Euh, récupérer les... Alors, euh, euh, j'ai plein de choses qui me passent dans la tête en même temps. Oh, je gagne un million maintenant. Acheter. C'est pour ça que j'ai plein de sous aussi. Il euh, faut que toujours que je les dépense d'ailleurs. Donc, euh, les trains à pertinence express. Vous allez être remplacé par le nouveau plus rapide. Là, matériau fonctionnels manquants, c'est un oubli. Est-ce qu'il fonctionne plein, lui Ouais, avec pas mal de légumes. La demande n'est pas très, très forte non plus, je pense qu'il va finir par la satisfaire. S'acheta, il va bientôt il avoir les 80... Je pense que tout doucement, il va monter aux 80... 80 000 bonhommes, et puis voilà. Oh, ils ont fait de l'habillement tout seul. Ok. Pour ça, il faudrait que l'usine monte de niveau. A. Alors, Sacramento, fruits, légumes, on est bien. Coton, c'est trop léger. Eh bien, ce n'est pas un souci. on va imposer un sens, comme d'hab. Surtout que maintenant que j'ai plein de sous, je peux me permettre de faire des lignes moins rentables. Tant que c'est rentable, c'est pas mal. Ok. Arrête de le suivre. Euh... C'est une blague ça par contre Comment ça se fait que j'ai personne qui fasse entrepôt Sacramento Je pensais juste que le train tardait avant de réapparaître. Ouais il y en a un autre bon. grave, ils font le même trajet. C'était mon objectif d'en avoir deux, donc euh, tant mieux. Ensuite, Carlson City continue à grandir, ça c'est bien fruits et légumes par contre ça manque grandement euh... ah mais c'est qu'ils n'en avaient pas besoin la dernière fois que j'ai regardé donc ils ont aucune alimentation aucune euh... connexion vers des fruits et des légumes donc c'est un peu normal que ça manque pourquoi ma souris n'est pas exactement à l'endroit et euh... choc choc C'est mystérieux. Euh, on va faire un peu dans l'autre sens, on va dire. On part d'ici et on rejoint cette ligne, tout simplement. Là, voilà, quand c'est possible. Ok. 12%. C'est de faire mieux. Ok. Avec un point d'arrêt ici d'arrêt ici. Ensuite, de ce côté-là, on permet de passer à l'autre voie. Et de ce côté-là... Ah, je pense que c'est le, le creux qui fait que c'est pas positionné exactement à l'endroit où moi je les vois. Ok, ça n'a pas trop perturbé le système existant. quand même voilà nouveau train entre carlson city marchandises uniquement il attend que ce soit libre je pense qu'à 3 ils peuvent ne pas trop se gêner sur cette place unique ah, je sais pas pourquoi il Tantôt il alterne, tantôt il prend juste des fruits. Alors qu'on aurait besoin de fruits et de légumes. Peut-être que comme les légumes sont un peu plus près, ils en ont eu plus récemment que des fruits par caravane. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre J'ai pas encore énormément de grandes villes. San Francisco, je sais pas trop comment les booster. Il faudra du tissu, ou bien du bois, ou bien du blé. Et une fois qu'ils auront ça, quand ils pourront manger des fruits et des légumes, ce sera plus facile. En attendant, je vois vraiment mal comment les connecter à du bois ou à du blé. on a du blé à Campbell ferme ou à Manoir on peut tirer à Manoir on se connecte à la double voie et puis voilà ouais. on va faire ça voir on passe par là Alors, Ridmanor, on agrandit. Ensuite, on connecte lui à lui. Voilà. Et je ne veux pas que ce soit des voies doubles. Toi, tu continues d'aller piocher la voie de Ridmanor. Voilà. Le nouveau train que je fais, il va de Ridmanor jusqu'à San Francisco avec une locomotive. Capable de transporter du lourd. Il n'a pas la priorité sur la voie. Ni là, la... ni rentrant. Je pense que sinon c'est bon. Hein. Ah bah non, il ne sera pas rentable pour moi non plus pas l'acheter, c'est une zone un peu nulle en bas ah, eux je, je, je pourrais les connecter pour gagner plus de sous mais c'est pas vraiment mon souci. souci c'est plutôt de faire grandir mais 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, j'ai que 7 villes connectées il m'en faut plus euh, peut-être vous messieurs vous êtes relativement proche du coton vous pourrez faire vos propres vêtements, les amener à Bonnie et à Los Angeles San Diego il est aussi mal desservi Los Angeles, ça monte pas, ça monte pas. Ah. Il leur faut plus de blé. Ah, Sacramento a atteint un sacré score. Et du coup, je vais faire des nouveaux bâtiments, comme une distillerie. Ça, j'en ai besoin. Bien réparti euh, la charge pour voilà, l'instant, ils ont ce qu'il faut pour tourner. On va faire grossir la distillerie tout de suite, quitte à avoir des sous. Je me dis, attends, on faire une grosse distillerie. Il y a plein d'alcool et l'alcool pour les couler. Il me faut des villes à 65 000 citoyens. Donc, celle-là, ça passe tout juste. Est-ce qu'on a une grosse demande parce que c'est des mineurs Non, c'est un truc classique. Ok. Carlson City, ça monte. Ils vont attendre les 65 000 bientôt. Ils auront de l'alcool. Ils n'ont pas de planche en stock. Mais... Ah, ils n'ont pas de production de planches C'est pour ça aussi. Euh, Carlson City Ch Chasta Je voulais faire une connexion Que je n'ai jamais pris le temps de faire mmh. Avec leur propre voix On peut faire un truc comme ça Viendra se greffer Sur une ligne qui est déjà très demandée mieux que je me crève sur le bois. Toc, comme ça. Ici, si ça touche pas, ça touche pas. C'est pas, pas grave. Ici, il faut pas trop frotter l'autre. Alors, je suis pas satisfait du. Alors, il faut forcément que je passe là-haut. Ensuite, je suis pas satisfait de l'idée de faire un tunnel. On va faire un truc comme ça. Si 14, 14, c'est obligé ou j'ai l'impression. Mmh, c'est relativement droit comme tracé en plus. Je pourrais me connecter au... Je sais pas quelle est la demande. Ah, oh, on peut pas voir. permet 19, 26. On va se connecter à la ligne qui a 19 d'utilisation. 0, 2%, 3%... Poignée, hein, mais... Ok. Vendu. Nouveau train. On va les mettre en express. Je pense qu'ils ont surtout des passages à passer. D'ailleurs, je pourrais doubler la ligne tout de suite sans attendre. Alors, pour ça faudrait que je fasse sauter sur petit bout. Euh, attendez. Alors, ce petit bout-ci, il pourrait aller juste là. Alors, en longeant, ensuite... Pourquoi il ne veut pas se connecter Ah, il y a déjà un embranchement. Ah, mais il peut se connecter là, peut-être Non, c'est trop court. Ou alors, il se connecte là et on n'en parle plus. Et la connecter sur la même Ok Signe Ah bah non Je peux pas faire un truc comme ça moi la même voie quand même. C'est bien. Ok, on a notre connexion à Sacheta mmh, Du coup, lui. Il faut pas que je le mette là. Putain, là, sinon. Euh, on est bien d'accord que sur cette voie là Non, euh, s'acheta Non, attendez Je n'ai pas la bonne euh, ligne. Ah J'ai fait un chaos. Je ne circule que quand c'est maxé ouais. Qu'est-ce que J'ai City. Résidé... À imposer les rails. Alors, lui, c'est qui C'est Ride Manoir, Carlson City. Tu n'es pas sur la bonne voie, tout à fait. Change de voie. Et là, tout le monde est content. Ah oui, parce que je passe par Ride Manoir pour aller au... Pour aller où Attendez, attendez, attendez Lui il fait n'importe quoi Toi si t'étais sur la bonne voie J'ai même dû te forcer la voie Pour que quelqu'un d'autre puisse venir tirer de ride manoir Et amener à San Francisco, c'est ça San Francisco, les légumes Ce sera pour bientôt Légumes et lait Là, ils vont l'avoir tout seul, la connexion est déjà faite euh, donc, donc, donc, donc, c'est sur cette voie là que j'avais du souci. Donc, si je fais une ligne Carlson City, Sacheta, je veux que. Ah, c'est qu'ils prennent pas la bonne voie, c'est ça. Ah, Carl il est à Carlson City, et la voie 3. Merci. Ah, il y a un chemin qui est plus court, donc ils essayent d'en profiter. Avec une locomotive express. Ah, hein et j'ai oublié de rebrancher ce bout-là. Incroyable. Et ensuite, on va en lancer un autre avec un peu d'écart, quand même. Ah, ils ont besoin que la voie soit dégagée. C'est la voie utilisée pour amener les trucs de Campbell ferme Et Campbell ferme on ne part pas quand on n'a pas ce qu'il faut. On va leur interdire le, les graines. Matériaux fonctionnels manquants. Peut-être bien... Bonus de connexion, alors que c'est encore des fruits. Qu'est-ce qui voudrait que j'en fasse Eux, ils ont pas besoin de fruits. On va les connecter pour le principe. J'ai tellement de de bouts. J'ai un bout là, un bout un bout Désolé, je suis à fermer. Mais juste à côté de, de King Manoir. C'était pas un, un bon choix stratégique Ah faire des choses là euh, qu'est-ce qu'on ferait J'ai plein de sous Donc je vais me payer l'industrie Je pourrais Faire de l'alcool En me disant que Ah San Francisco aussi Alors San Francisco ils auraient plus intérêt à faire de l'alcool Et après en vrai j'ai pas besoin De faire de l'alcool on va essayer de leur trouver autre chose à hein. Body. Ils ont pas de bois très proche. Euh... Ah ah ah. Qu'est-ce qu'il y a après Fromagerie, ça demande du lait. Usine de papier. Papier, c'est combien de d'habitants pour que ça commence à être euh, utile 100 000. Wow. pas mal quand même San Francisco je me verrais bien leur construire une usine de euh, pourquoi pas fromage ils sont connectés à du lait même s'il est très loin Hop. ça ferait doublon si je faisais encore un truc d'alcool à mon avis voilà euh, donc pas de lait ils viennent de passer les 40 000, donc il n'y avait pas de demande avant. Mais, entrepôt, on va voir s'ils piochent du lait ou pas. Attendez, je crois que j'ai fait une belle... Si, si, si, il y a du lait. J'ai rien dit. Hop, super, ils se chargent full en lait. Fromage qu'ils vont pouvoir aller refiler à Sachta, à Sacramento. Il y a une seule voie, donc ça fait pas un gros, gros trafic. Mais ils peuvent filer un peu de viande, donc... Euh... San Francisco, Sacramento, pourquoi il y a de la viande qui circule Sacramento, ils en ont pas. San Francisco, ils doivent en avoir trop. Ouais, pourquoi pas. Après, la viande va être amenée à ou à Wackerson City. Est-ce que mon usine d'alcool fonctionne à plein régime Non, parce qu'on manque de fruits. Je pense qu'il nous faut définitivement une gare de plus. Ça va pas le faire sinon. Oh mince Je peux pas la caser dans l'autre côté de la ville. C'est pas très grave. Donc, on va faire sauter cette ligne là. Je sais, c'est en cours. J'aurais dû faire sauter le train. Bref. Ok, on est pas mal. Euh, sauf que non, en fait, parce que j'ai oublié l'étape la plus importante. C'est-à-dire au train, vous changez de voie maintenant. Euh, Est-ce que je les supprime tous et on les refait On va faire ça. C'est une tour d'assemblage ici. Détruire celle-là. Quand même l'impression qu'il y a un décalage entre l'endroit où il imagine ma souris, l'endroit où elle est vraiment. Ah oui mais on est toujours dans un truc avec un fossé c'est sûrement pour ça. Ok et on va faire du Sacramento 2 Sajta avec une locomotive Express. Ah industrie de la viande où ça non, ultra loin 2 3 je sais pas si j'en ai fait 4 pas enfin, fait le son à chaque fois perturbé s'acheta body je veux une ligne, ligne express c'est un peu compliqué à faire dans mon réseau actuel euh, j'ai fait sauter la connexion Hop. Et on veut du Sacramento San Francisco Avec un train express J'ai Ce que je voulais relier c'est Sacramento 2 San Francisco Hop. Les gares Ils considèrent que c'est pas les mêmes C'est incompatible de passer d'une gare à l'autre Il Faut que je me méfie quand même euh, Tout ça pour soulager Le système Donc On va commencer faire Ce bout là Alors j'ai deux Faire enfin, sauter plus de choses Pas besoin de les connecter aussitôt en fait Là Toi tu peux aller là, là. Toi tu peux aller là Toi tu peux longe en celle là oh, tu plonger quand même Qu ce qui va pas ah c'est toi tu peux aller là les signaux voilà, ça roule, tu t'arrêtes là, même si t'as pas de pression, pour partager ta voix, et j'ai fait sauter une ligne, celle qui partait de là, qui devait arriver là, Alors. Avec un arrêt ici, un arrêt ici, et ce petit bout là, je serais connecté comme ça par exemple. Ah. Okay. ok, ok, on va pouvoir voir si j'ai pas fait des bêtises. entrepôt de Sacramento, attendez, attends qu'une voie soit dégagée, j'ai dupliqué un train peut-être, ouais c'est ça, ah non c'est parce que j'ai relancé, donc euh, bref, non merci, on va faire grandir ma fromagerie, je vois qu'on est bien alimenté en lait, San Francisco et commence à avoir besoin de légumes. Je ferai bien grandir l'entrepôt. Qu'ils puissent avoir leur propre ligne. Euh, Qui retomberait là-dessus. Oh bien bien propre jusqu'au bout ou qui retomberait là dessus c'est une ligne moins sollicitée déjà vérifiant 22 65 18 58. je pense que ce serait plus calme comme ça Peut-être qu'il a pas le droit de faire plus de voix que ça. Alors on va essayer de garder le plus bas possible sans faire de tunnel. Ça coûte cher en pont mais bon. Là une carotte. Là, et tu vas. Vous allez faire la queue chacun. Ici. Une carotte, vraiment. Trop. On va lui préciser que si jamais il a quasiment rien transporté, il bouge pas. Ligne express, pas trop. On est marteau C'est pas le truc pour avoir Un truc utile Le plein s'il vous plaît J'ai débloqué un nouveau truc Un entrepôt à chargé 1000 wagons Wow J'en ai fait pas mal des succès Il reste encore beaucoup On va preuve aujourd'hui J'espère que l'épisode vous aura plu On se trouve bientôt pour le suivant